Bonjour et bienvenue dans cette présentation sur la programmation BASH. Aujourd'hui, nous allons voir comment tester des chaînes de caractères avec BASH. Alors, Les objectifs de cette vidéo vont être de comparer et tester des chaînes de caractères avec BASH en répondant à le détail aux questions suivantes. Alors, Comment tester si deux chaînes de caractères sont égales Comment tester si deux chaînes de caractères ne sont pas égales Si une chaîne est vide Si une chaîne n'est pas vide Comment comparer la position lexicale de deux chaînes de caractères Comment tester la conformité d'une chaîne de caractères vis-à-vis d'une expression régulière Alors, Tout d'abord, voyons comment tester si deux chaînes de caractères sont égales. Alors pour cela on va utiliser l'opérateur égal. Donc, prenons un exemple pour comprendre. Alors dans ce premier exemple, on va définir deux variables qui sont a égale TOTO et B égale TOTO. Puis on va tester leur égalité. Donc A égale TOTO, voilà, B égale TOTO. Et maintenant on va à l'aide du symbole égal tester effectivement leur égalité. Et pour voir donc, le résultat du test, on utilise comme d'habitude la, euh, la variable de retour en fait qui est et là, effectivement, la variable nous renvoie, donc point d'interrogation, nous renvoie 0, car effectivement, le test a égale toto, eh bien, est bien vrai. Car a égale toto et b égale toto, c'est-à-dire que a égale b, car toto égale toto. Alors prenons cette fois-ci un deuxième exemple qui est dérivé du premier, où là, tout simplement, on va modifier une lettre. Et là on voit effectivement que dans la mesure où on a modifié une lettre, B n'est plus égal à Toto, donc Toto n'est pas ég euh, est égal à Titi en fait est faux, donc cette, euh, cette euh, expression-là en fait devient fausse, et effectivement le test renvoie faux, donc il renvoie la valeur 1. Alors comment tester si deux chaînes de caractères ne sont pas égales Donc pour cela on va utiliser la négation sur l'opérateur égal, autrement dit l'expression, donc celle-ci, voilà, point d'exclamation égal. Comme d'habitude, prenons un exemple, donc on va prendre un premier exemple, où on va reprendre A égale Toto et B égale Toto, et on va vérifier si ces deux chaînes, cette fois-ci, ne sont pas égales. Donc teste comme ça. Voilà, et effectivement cette fois-ci a égale Toto, B égale Toto, donc les deux chaînes sont variables. Est-ce qu'elles ne sont, sont égales, pardon Est-ce qu'elles ne sont pas égales Du coup c'est faux, elles sont égales. Voilà, et donc ça envoie 1. Ok, et cette fois-ci. Donc, est-ce que Toto est différent de Titi Donc, est-ce que Toto n'est pas égal à Titi Oui, c'est vrai, Toto n'est pas égal à Titi. Et donc, effectivement, la valeur de la variable de retour est bien égale à 0. Voilà, OK. Donc, comment tester maintenant si une chaîne est vide Donc, pour cela, on va utiliser l'option "-z". Donc, comme d'habitude, on va reprendre quelques exemples. Donc, dans un premier exemple, on va initialiser une variable chaîne A avec la chaîne vide. Puis, on va tester avec l'option "-z", si cette variable est une chaîne vide. Donc, voilà, A égale. Donc là, je définis ma chaîne vide. Et maintenant, je réalise mon test. Donc, est-ce que A est égal à une chaîne vide J'ai dû oublier ça, voilà. Et effectivement, A est bien égal à une chaîne vide et le test renvoie 0, c'est-à-dire que c'est un succès. Ok, donc maintenant on va prendre un deuxième exemple où là on va reprendre finalement l'exemple précédent, donc celui-ci, en initialisant, en initialisant pardon, cette fois-ci la variable A avec la chaîne Toto. Puis on va refaire finalement le même test pour savoir si cette variable est une chaîne vide. Ok, donc là je vais faire par exemple A égale Toto. Voilà, je refais mon test, et là je vois effectivement que le test échoue, car Toto n'est pas égal à une chaîne vide. Ok, alors voyons maintenant comment tester si une chaîne n'est pas vide. Donc pour cela, on va utiliser l'option "-n". Donc pour illustrer ça, en fait, on va reprendre un exemple, où là on va initialiser une variable chaîne avec la chaîne Toto, puis on va tester avec l'option "-n", si cette variable est une chaîne qui n'est pas vide. Donc A égale Toto, voilà. Donc pareil, je fais mon test avec l'option "-n", c'est-à-dire est-ce que A n'est pas une chaîne vide, effectivement, Toto n'est pas une chaîne vide, et le test renvoie bien 0, c'est-à-dire que le test passe, car Toto n'est effectivement pas une chaîne vide. Okay et comme d'habitude, on va reprendre un deuxième exemple, où là, on va, cette fois-ci, partir de l'exemple précédent, initialisant, cette fois-ci, la variable avec une chaîne vide. Puis on refait, en gros, le test de non-vacuité. je sais, ça fait un peu bouddhiste, test de non-vacuité, mais voilà, c'est pour dire que la chaîne qu'on va tester, si la chaîne n'est pas vide. Voilà. Et donc, hop, A égale... Toto, voilà, et effectivement, là, donc on teste est-ce que la chaîne A n'est pas vide, sachant que A est égal à la chaîne vide, du coup le test échoue et ça renvoie C'est bien le résultat qu'on attendait. Alors maintenant on va voir une méthode alternative, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser l'option .exclamation-z, c'est-à-dire l'inverse de ce qu'on a vu là. Ici, donc mon testé, voilà, c'est euh, en gros c'est exactement pareil, -n ou .exclamation-z. Donc on va reprendre effectivement nos deux exemples de tout à l'heure. Donc là, on va initialiser avec Toto, donc on était là, hein, voilà, sur cet exemple-là. Et donc on va faire Z, $a Voilà, effectivement on se retrouve avec exactement le même résultat, et si cette fois-ci je mets A égale la chaîne vide, et que je teste, normalement on devrait se retrouver dans ces conditions-là, et on retrouve effectivement dans la mesure où on se retrouve dans ces conditions-là, on retrouve exactement la même valeur de retour, c'est-à-dire le même résultat du test. Ok, alors voyons maintenant comment comparer la position lexicale de deux chaînes de caractères. Alors euh, ce test là va être utile quand on va chercher à trier deux chaînes de caractères par ordre alphabétique. Donc on utilise pour cela les opérateurs de comparaison, donc inférieur et supérieur, mais il va falloir cependant veiller à bien échapper les opérateurs. Donc prenons un exemple où là on va tester si la chaîne AA, donc voilà une chaîne comme ça, donc AA a une position lexicale qui est inférieure à la chaîne AB. Puis si AA a une position lexicale supérieure à B, voilà donc en gros on va faire deux tests. D'abord est-ce que A a une position lexicale inférieure à B Et puis ensuite est-ce que AA a une lexicale supérieure A à ab. Ok, donc comme d'habitude, donc là je tape ma chaîne aa. Comme je vous disais, j'échappe bien donc le comparateur inférieur. Voilà, et là je fais ab. Je ferme donc mes doubles cotes. Là je fais écho. Voilà. Comme d'habitude, hein, il faut bien penser à mettre les espaces juste après les, le crochet ouvrant et juste avant le crochet fermant. Voilà. Et effectivement, AA a bien une position lexicale qui est inférieure à AB. Okay et donc là, on va refaire la même chose. Donc le deuxième test dont je vous disais, et c'est faux car AA, donc le test échoue, hein, ça envoie 1, car AA n'a pas une position lexicale qui est supérieure à AB. Et si par contre on inverse, vous vous doutez bien du résultat. Cette fois-ci, le test est égal à 0 car AB a bien une position lexicale qui est supérieure à AB ok alors voyons maintenant comment tester la conformité d'une chaîne de caractères vis-à-vis d'une expression régulière donc pour cela on va utiliser la syntaxe avec les doubles crochets donc c'est une syntaxe qu'on a déjà vue en fait dans une des vidéos précédentes mais je n'étais pas rentré dans les détails et notamment je n'avais pas dit en quoi elle différait justement de la syntaxe avec les simples crochets donc à ce stade maintenant vous comprenez en quoi elle diffère donc cette syntaxe en fait est utilisée justement pour, uti euh, pour des expressions régulières et en plus de ça en fait dans la syntaxe on va utiliser donc pour les expressions régulières le égal-til voilà il est là alors, prenons quelques exemples donc, pour comprendre. Donc, dans un premier temps, on va prendre un exemple où on va initialiser une variable A avec la chaîne codeur, puis on va tester si cette variable contient la chaîne 0D. Donc, voilà, hop, codeur, voilà, et là, donc, je teste, est-ce qu'elle contient la chaîne 0D Donc, doutez bien du résultat, oui, effectivement, donc la chaîne codeur contient bien la chaîne 0D, voilà, la voici, hein. et donc le test passe, car effectivement, ça envoie 0. OK, et donc maintenant, on va prendre un deuxième exemple, où là, on va repartir de cet exemple, mais cette fois-ci, on va tester si la variable commence par la chaîne C0D, à l'aide, justement, d'une autre expression, qui va être, donc, de cette manière-là, pardon, hop, qui va être comme ça, voilà. Donc, je repars à A égale codeur, voilà, donc, est-ce que A, donc, commence par COD, voilà, donc c'est important, hein, le crochet, il faut le mettre juste avant les double guillemets, voilà, donc est-ce que ça commence par COD, oui, c'est vrai, effectivement, le voilà, est-ce que ça commence par COD, maintenant, est-ce que ça commence par 0D, non, c'est faux, ça ne commence pas par 0D, voilà. Donc c'est fini pour cette présentation. Alors retrouvez l'article complet de cette vidéo avec ces exemples et encore plus de contenu sur https://coders-skills.fr. Voilà, quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.